dans le jeu où la culture PHP a rendez-vous avec la classe, le Burger Quiz sauce à FUP. Le célèbre jeu passe au mixeur de la FUP pour des questions sur l'écosystème, sur l'association ou tout ce qui s'en rapproche de près ou de beaucoup plus loin. Je suis donc Amélie. Oui Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Xavier. Je vais vous accompagner également dans ce jeu, et nous allons commencer par accueillir nos invités d'honneur. Dans l'équipe Ketchup, nous accueillons avec grand plaisir Marine Gandhi et Bastien Jaillot. La table, la première. Euh, pardon. La table. Vous êtes ici. Et dans l'équipe Mayo, nous avons Sarah Aïe, Loubzanski et Mathieu Napoli. Avec nous pour nous accompagner durant ce jeu, nous aurons le grand Miam ainsi que nos vice Miam qui nous aideront à départager les deux équipes. À gagner. A gagné aujourd'hui, si notre participant issu du public survit au burger de la mort, le fameux Jeep Renegade. Oh il, y a du... ouais, il y a de l'enjeu. Et maintenant, voici les deux participants du public, Sofia et Cyril. Je vous invite à vous placer entre les deux tables. Donc... Pour l'instant, il va falloir vous départager pour savoir dans quelle équipe vous allez vous installer. Nous allons vous demander de réaliser le mot PHP avec les bras. Un peu en mode YMCA. C'est le public qui vous départagera à l'applaudimètre. On va commencer par Cyril. C'est parti, Cyril. quand tu veux. Bah, tu me fais PHP avec tes bras. C'est pourtant assez clair. Sophia, c'est à toi. Alors, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est Sophia. Donc Sophia, comme tu remportes le toss, tu as le droit de choisir le buzzer. Est-ce que tu préfères le cochon? Ou est-ce que tu préfères le canard? Et maillot ketchup? Donc Cyril, je t'invite à rejoindre le ketchup. Alors. Puisque tout le monde est installé, nous allons pouvoir passer à la première manche du jeu, les Nuggets. Alors, voici les règles du jeu de cette partie. Une question, plusieurs réponses proposées, une seule est la bonne. Un Miam est attribué par bonne réponse. Si vous vous trompez, le Miam ne va pas à l'équipe adverse. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, Rangez les buzzers, nous allons poser les questions à tour de rôle à chaque équipe. Comme Sophia a remporté le TOS, nous commençons avec son équipe. Alors, équipe Mayo. Facebook a créé un langage transformant du PHP en C++ qui s'appelle « Hip Hop for PHP »,« Rap for PHP »,« Jazz for PHP » ou « Death Metal Progressive Scandinave for PHP ». Réponse A. Ah. C'est une excellente réponse pour l'équipe Mayo, c'était bien hip-hop pour PHP. Amiam pour l'équipe Mayo. À l'équipe Ketchup, qui n'a pas contribué au langage PHP Est-ce qu'il s'agit de A. Ziv Soraski Réponse B. Rasmus Lerdorf Réponse Non, non, non, tu ranges le téléphone. Yeah Donc réponse B, Rasmus Lerdorf. Réponse C, Brendan Eich. Ou bien réponse D, Tim Dusteroyce. Vous pouvez tenir le micro pour euh, qu'on entende vos échanges, parce que je pense que ça vaut son pesant cacahuète. de cacahuètes. Non, c'était pas la peine, franchement. <rire> Alors on n'est pas pressé, il n'y a pas de ligne de temps. Alors je pense qu qu'on va devoir se faire se appel au Grand Miam sur cette euh, règle. Puis l'apéro à, à 19h, donc euh, je pense que le public va se plaindre au bout d'un moment. Cyril Bon, on ne sait pas, alors on va dire euh, réponse C, Brandon Aish. Bravo Un point Désolé, Tim, on ne te connaît pas. Hein. On continue avec l'équipe Mayo. Laquelle de ces entités n'existe pas L'amicale Fécampoise des usagers du port l'Association française des utilisateurs de PHP, l'Association foncière vous allez... urbaine de projet ou l'Assemblée fédérale des usagers de la Poste. Il y a une petite thématique hein, dans les réponses, vous verrez. Tu penses euh, quoi, toi Moi, j'aurais fait la Poste, mais... Euh... C'est un truc, fécampoise, c -à -dire quoi fécampoise, ça veut dire quoi Fécampoise, ça veut dire qu'il vient de Fécamp, c'est une ville euh, de Normandie. Je, je suis sûre que ça, c'est vrai. C'est une source. Est vrai. Est une source. <rire> euh... Alors Mais Après, est pour la <rire> <rire> Moi, j'irais poste. Ah ben, moi, je te Il va me falloir une réponse. Réponse D. C'était effectivement la bonne réponse. Eh bien, l'Assemblée oh. fédérale des usagers de la poste qui n'existe pas. Un miam de plus pour l'équipe, Maillot. Ketchup, c'est à vous. Laquelle de ces antennes AFUP a existé Je sais, je sais. <rire> Surtout chez joli Code. Surtout joli Code. Est-ce que c'est euh, réponse A, Rodez Est-ce que c'est réponse B, Luxembourg Réponse C, Caen Ou réponse D, Genève Est-ce Pendant combien de temps ça a existé euh, alors, Rodez, on a vu quelqu'un avec un badge Rodez, hein, quelque part. <rire> donc ça ah, voudrait bah dire qu'elle a existé Donc, donc ça, c'est bon. Donc, coup, ça veut dire qu'elle existe encore ah, euh, Luxembourg, est Luxembourg on, est, euh, on a fait un, un petit euh, PHP tour au Luxembourg, donc euh, ça existe. Oh. Ah, il reste quand Ou Genève On cherche celle qui a existé. Celle qui a existé. Ah, qui a existé ah, Bon, bon bah, alors Luxembourg, alors. Bravo un point pour l'équipe Catch-up. Oui, c'est vrai. Soyez bien attentifs aux intitulés des questions, surtout. L'équipe Mayo, d'après Google Trends, ça fait depuis quelle année que PHP est mort déjà 1999, 2002, 2004 ou 2006 moi, j'ai réveillé à 2 minutes, de suite. Déjà, il y a trois, trois chiffres pairs, un chiffre impair. Ah, <rire> on, on part sur une théorie euh... du complot là-bas, donc j'ai l'impression. Mm. Ne cherchez pas de logique dans l'esprit en fait, des gens de la FUP, il n'y en a pas. Google, <rire> Google Trends Qui consulte Google Trends Ouais, peut-être bah, du, du départ, 5, ou hein. euh, 4 ou 6 Qu'est-ce que... Poufée, hein. Réponse D, 2006. C'était une mauvaise réponse. Oh La bonne réponse était évidemment 2004, puisque de toute manière, il n'y a pas de données avant. Donc si ça se trouve, ah. PHP était déjà mort avant. <rire> pas de miam sur cette question. Attention, PHP, ça n'est pas le code ISO du PESO philippin le code d'un aéroport situé dans le Dakota du Sud, un conglomérat industriel au Bangladesh, Aussi. ou bien le sigle du groupement des hôpitaux parisiens. Ouais, on va dire l'AD, parce que c'est la PHP, mais ce pas la PHP, mais la PHP. Et bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Et donc, ça veut dire que toutes les autres réponses existent également. Enfin, existent. Le code ISO du PSO philippin c'est vraiment PHP. Il y a vraiment un aéroport qui est le PHP. Et le conglomérat industriel du Bangladesh s'appelle PHP Family. Je veux dire, pour Et ceux ouais. qui connaissent nos t-shirts, euh... <rire> merci. C'est PH, PHP Family Le Family Non, c'est vrai. Un point pour le ketchup. Alors attention, équipe Maillot, on enchaîne tout de suite avec la question suivante. Combien d'anciens <rire> présidents de la FUP s'appellent Xavier est-ce 2, 3, 5 ou 13 Et l'équipe Ketchup, on essaie de ne pas influencer l'équipe Mayo. Merci. Alors, je crois qu'il y a Xavier Gorce, Xavier Laco, peut-être Xavier... toi <rire> <rire> Xavier Ellen Non, mais Ellen. Mais est-ce qu'il y en a jusqu'à 5 Et d'anciens présidents D'anciens présidents. Euh... Il y a quoi 22, 22 ans de la ville Je pense que à ah, que des mecs, pas bien. Maintenant, bah, les anciens présidents qui s'appellent Xavier, c'est que des mecs, oui. <rire> c'est pas vrai. 5, 5, ça paraît beaucoup quand même. C'est peut-être un prérequis pour être président. Mais... <rire> Merde. C'est 6, c'est l'eau. Ouais, il y a une chanson. T'es juste. Il va me falloir aller la 13, c'est sûr que non. Mais 5, c'est un peu scandaleux. Réponse B, 3. Félicitations, c'était bien. Un ah point de plus pour l'équipe Maillot et je suis donc Xavier Leune. et pas Xavier Toi. Alors on va rester dans la thématique des présidents et des présidentes. Quelle particularité n'a pas notre ancienne présidente favorite, Cécile Amrel en même temps, c'est facile puisque c'est la seule ancienne présidente. Elle n'est pas Dave. Elle n'est pas Dave. Elle ne pense qu'à faire un troisième mandat ou elle ne bosse pas pour une marque de tisane. Quelle particularité n'a pas hein, C'est tordu, hein, les, je, je questions les questions en la questions négative. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Attends, mais la double négation, là, j'ai du mal. Techniquement, elle ne ressemble pas à Dave en tout cas. Non. Donc, c'est un truc qu'elle n'est pas. Donc elle n'est okay. ouais, pas Dave okay. mais... non plus. Non. Donc c'est pas un truc aussi qu'elle n'est pas. Pas, pas. Il y a une double négation elle... Oui, ça les embrouille, la musique, ça, la double négation. La après, négation après, non, elle bosse pour Stop. les T. Elle bosse ah, pour... Oui, pour... ouais, mais c'est pas une marque de tisane. On sent qu'il bosse un peu, l'équipe Ketchup, ah, elle quand elle même. de Ça, c'est dégueulasse. Mais elle n'est pas Dave. C'est tordu, hein C'est pas gentil. On a, on a pondu cette question à 22h30, un jeudi soir. Ça. ça se voit. Quelle particularité a notre ancienne présidente Elle est Dave Elle est Dave Elle, est elle, pense, oh. elle pense à faire elle ne, elle, elle ne pense pas à faire un troisième mandat. Ouh Oui, mais elle pensait. à faire un troisième mandat. Ah oui, ah, franchement, la C, elle est vicieuse. C'est la C. Oh là là <rire> Bravo, c'était bien la C On peut donc faire tout de suite là, un là, point sur les scores. Allez, où est où est -elle <rires> on a donc l'équipe Ketchup qui est en tête d'un court miam, ce qui va nous permettre de passer à la partie sel au poivre. C'est pas sympa de parler, mais c'est bloqué. Le poivre. Le poivre. Ah, ça y est, on y est, je crois. Alors attention, deuxième manche du jeu avec sel ou poivre. Vous pouvez ressortir les buzzers. J'arrive, je t'explique sortez les buzzer. cette manche est basée sur la rapidité. Donc attention, on a nos vismiam miam là, qui ont l'œil sur vous. On va vous proposer un intitulé avec plusieurs catégories, et vous devez nous dire dans quelle catégorie la proposition entre. Vous allez voir, c'est tordu comme ça, ça va être clair. Ben, par exemple, le forum PHP, une journée chez Mickey ou les deux il faut me dire, je vais te donner des, des explications et tu me dis l'un, l'autre ou les deux. D'accord Tu vas voir, ça va être clair. La première personne à buzzer, la première à buzzer me donne une réponse. Si la réponse est bonne, un point pour son équipe. Si la réponse est mauvaise, un point pour l'autre équipe. C'est la première personne qui buzz. C'est la première personne qui buzz. C'est ça. C'est ça, Marine. Concertation. Et donc il y a une limite de ah, temps, hein, pour répondre évidemment. Soit vous jouez la sécurité, soit vous y allez euh, comme des bourrins. Il nous faut une réponse immédiatement quand vous avez buzzé. Ah, Est-ce que vous êtes prêts non, non, non. Ça va aller Sarah, tu vas voir, respire. Faut faire... quoi, la technique donc, une conférence à FUP, une journée chez Mickey ou les deux Non oh, mais il n'y a pas, non, pas de, bon, de, de, de, de question Les deux <rire> Je, je peux changer d'équipe ou c'est trop tard C'est maintenant que je vous fais la proposition. Ah, Donc, on ouvre grand ses oreilles. Bah c'était ça. On ouvre grand ses oreilles. Marine. Les deux. Et non. Non. Désolée. À la fup, on ouvre grand ses oreilles. Chez Mickey, on les porte. Bravo. Un point pour l'équipe Mayo. Ça chipote de ouf. La preuve. Sofia. Donc, un point pour l'autre équipe. Je suis pas d'accord. Euh, je... Réclamation il y a un cinéma chez Mickey Oui, il y en a en 3D avec des cinéma ben voilà, à l'extérieur de chez Mickey. Et ben, on non, en non, non, non. on ne négocie pas. Ou je fais appel au grand mien. C'est un point pour moins. Et pas de ticket boisson. Oh. <rire> on en prend plein les <rire> yeux. <rire> Bravo, Sophia. Nos voisins et voisines crient d'enthousiasme. T'as Ta pas buzzé ton cochon C'était Sophia la première. Les deux. Bravo Les deux. Et attention, dernière proposition il y a un éléphant qui vole. Si. Eh ben non. Non, non, c'est chez Mickey, Dumbo, c'est pas chez nous. Non, il vole pas, il se crache un point pour l'équipe adverse. C'est une piste d'amélioration pour l'an prochain, l'éléphant qui vole. Non? Euh, l'an prochain avec Damien Segui. Je ne suis pas responsable des éléphants. Il y a une pyramide, mais il danse pas. Oh pardon. Alors attention, on va enchaîner tout de suite avec le prochain intitulé. Est-ce qu'il va s'agir de la veille de la FUP Est-ce qu'il va s'agir de la plus vieille de la FUP Ou les deux? Faites attention à ce que vous dites. Je menace au ticket boisson Je peux arrêter de Attention. jouer quoi Vous voulez pas que tu dois faire gagner ton candidat. Elle répond à toutes vos questions. Elle répond à toutes vos questions. C'était les deux. La veille de la FUP répond évidemment à toutes les questions que tu te poses en ce moment. Donc un point pour l'équipe Maillot. La veille la de la FUP répond également à toutes hein. les questions qu'il pose en t'apportant tous les 15 jours ta dose de veille. Pardon, j'avais compris que c'était le, le jour d'avant, le jour de la FUP. Ah ouais, là on est quand même... Euh, je sais pas si on peut faire quelque Il y chose. Bah, je un, un, ouais. un ancien bénévole et la veille de la FUP, J'étais pas là euh, à l'époque. Okay, la la, la, de la okay. veille de la FUP, la okay. veille de la FUP, tout le monde ah est ah abonné oui, si j'imagine. Ah oui. Donc la veille technique de la FUP. La newsletter que vous recevez deux fois par mois quand vous êtes membre, Alors, donc Les deux. deux. C'est trop tard. C'est que Il tu... Ça fait. fait à peu près un quart d'heure que le mien est parti à l'équipe en fait, adverse. c'est parce que tu n'as pas adhéré, du coup. Tu la reçois pas. Si, si, si je, je la, la reçois. reçois. Ah eh, dis merci. Deux fois par mois. <rire> Avec les trucs à ne pas manquer. Merci non, pour les jours hein, de la semaine, hein, euh, en fait, euh, Cyril Pardon Deux fois par mois, quel jour de la semaine s'est envoyé pour vérifier C'est deux fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Ouais, Le mercredi porte à spam. Inti euh, question suivante, elle bosse deux fois par mois. Les deux. Ah, ah. Oh oh ça, ça vaut le coup Ça vaut le coup c'est bon Allez Tu viens de sacrifier un point pour cette blague pourrie. Oui, <rire> Oubliez pas, ce qui a gagné, c'est un Jeep Renegade. Je sais pas quand pourquoi même, hein. je suis venu en fait. Je... On est là pour ça. C'est sûr. Déjà, ma street cred elle est foutue. Euh, il rien à gagner. Mais Alors, il faut être abonné pour recevoir de ces nouvelles. La veille de la fuite. La veille de la fuite. Ah, oui puisque. Oui la plus vieille de la fuite vous, vous contactera même si vous n'avez rien demandé. Elle illumine les devs de sa sagesse. Ah. Elle illumine les devs de sa ah, sagesse. Ah, On a yeah, l'équipe ben... Maillot. Ketchup. Ketchup. Ketchup, Ketchup. Oh, oui, Est-ce que tu peux justifier pour les deux C'est mon phare. C'est pas juste pour te rattraper de ce qu'a fait ton voisin ah, il y a deux minutes. C'est Ok, ça passe. C'est la veille, non Un bien pour l'équipe <rire> Et attention, c'est la dernière de s'intituler. C'est vraiment elle la plus sympa. Je pense qu'on est sur la ketchup encore. La, la plus vieille. La plus vieille. Ouais, dites-moi, la plus vieille de la FUP et pas la vieille de la FUP. Un point de plus pour l'équipe ketchup. On continue. Intitulé suivant. Un bar, le baromètre des salaires ou les deux. Alors, il faut que tu précises que c'est un bar Puisqu'apparemment, c'était pas clair pour la vraie. Oui, le bar, c'est quoi, quoi c est... C est le poisson. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Le débit de boisson Le poisson Alors, mes résultats... Vous êtes prêts Tiens ton... Tiens, ton cochon. Tiens ton cochon. Mes résultats sont publiés en début d'année. Le baromètre. C'était cochon oh. le... Oui. le baromètre. Merci. Un point. Alors, est-ce que... Ah. Non mais, parce qu'il y a quand même une confusion, je suis désolée, c'est les cochons qui sonnent le plus comme des canards que j'ai jamais entendu. Et ça, c'est l'excuse la plus pourrie que j'ai jamais voilà, entendu. C'est est bizarre. Est-ce qu'on peut continuer C'était soit ça, soit l'alternative, c'est la première équipe à faire la roue. Qu'est-ce qu'on, tu peux faire On continue avec le cochon Soit vous faites avec les cochons, soit l'alternative, c'est la première équipe à faire la roue sur la scène. Non, bien. non, non c'est bon, non, bien. il n'y a on pas assez de le que place. Ça va être Question suivante, PHP. on enchaîne. Mon nom vient du germanique en référence à mes épines dorsales. Ah. Cochon. Le bar. Bravo. Oh, c'est pas le baromètre Objectif, moi, pas le baromètre. Explosé, là les gars Faut, faut se réveiller hein. Ma dixième enquête a démarré cette année <rire> Le baromètre Bravo <rire> Quoi? Attention Je sers à mesurer la pression ressentie catch <rire> Le baromètre Les le baromètre. deux oh, Je suis désolé le bar, pas du tout on mesure ah, la pression ressentie sur les devs. Ah et ouais. Ouais. Donc on a raison. Dans les deux. Bah non, ah. parce que le bar, ah. ça mesure aussi la pression ressentie. Donc c'est les deux. C'est ce que t'as dit, parfait ah. Non. Et attention, non, dernière non, intitulée. Grâce à moi, on peut engager des conversations et évidemment, on refait le monde. Les deux, bravo ah, Je <rire> oh, ah, crois pas. Alors, attention, dans les prochains intitulés, la réponse, les deux n'existe plus. Nous vous proposons maintenant un grec, un as ou Nicolas Grecas. Qu'est-ce que c'est un as Il est, parti. Il est plus fort que tout le monde. Ketchup. C'est Nicolas Grecas, mais sinon j'aurais dit un grec et Nicolas Grecas. Alors, Nicolas je vais donc retenir ta première réponse parce que c'est un jeu de rapidité. Donc Nicolas Grecas, est-ce que tu peux argumenter Est-ce que tu penses qu'il est meilleur que toi, par bah, bah, bah, bah, j'ai bien aimé ce, cette, cette photo sur, euh, sur Twitter que voilà, tu vois, ouais. où tu as Nicolas Grecas qui est content, Nicolas Grecas qui n'est pas content, Nicolas Grecas qui est euh, moyen content, Nicolas Grecas qui est au DEP. Je valide, un point pour l'équipe Ketchup. Bon pas mais... Il est dispo jusqu'à tard dans la nuit. Nicolas ah Grecas. Un grec Un, un point grec. pour l'équipe Ketchup. Ce qu'il propose est une symphonie de saveurs. Quoi Bah, un grec. Pardon. Un grec Un grec. Tout à fait. Un point de plus pour l'équipe Ketchup. Ça commence à être serré. Est-ce que tu es courant Il est courant de ce jeu ou pas Parce que je crois qu'il n'est pas là-même. Bon, je sais bien si, pas ça pour... si ça parce peut rester entre en nous, d'ailleurs. Parce qu'en fait, moi, je l'ai vu avec une batte l'autre jour, euh, à la PayPlatform.com. Donc, je, je préviens que ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on a fait ça ici. Il y a beaucoup de sécurité. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils ont tout récupéré à l'entrée, c'est bon. Et enfin, un petit final, c'est un vrai atout de l'avoir dans son jeu. Ketchup. Ah As. mais ça marche aussi pour Nicolas Grecas. Mais ça marche aussi pour Nicolas Allez, on valide l'as un point de plus pour l'équipe Ketchup. Dernière intitulée Donc de cette manche. T'es prêt Bastien Concentre-toi. Pour les propositions suivantes, est-ce que la réponse c'est Damien Est-ce que la réponse c'est Guy Ou est-ce que la réponse c'est Damien, c'est Guy c'est qui C'est Damien Segui, on a dit. Parce qu'il est jeune et con. Il est jeune et con. Grand euh, Vismium, ketchup. Ah, c'est toujours le ketchup Non, c'est vous. C'est pour nous. C'est Damien. Damien, tout à fait, pour Damien Saez. Ouais, voilà. On vous a rattrapé. Ah, Intitulé suivant. Il aime un animal en particulier. Les vaches. Ah les quoi Les vaches. Ah, les vaches. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ben, vous devez répondre. Donc, Guy. Laisse la réponse. Guy. C'est tout à fait Guy pour le, les vachettes. Ah. Guy Lux. Ah. T'as eu chaud là, Mathieu. C'est un truc de vieux. Fais attention, ta came. Ben, attention, c'est pas fini pour le truc bien. de Il vieux. Il a joué dans un éléphant. Ça trompe énormément. maillot Guy C'est tout à fait Guy. Bravo. Guy Bedos Et dernier intitulé, « Ces écrits ont endormi des tas d'étudiants qui n'ont rien compris. » C'est Damien, c'est Guy. Euh, tu peux m'argumenter bah, Il a été <rire> Ok, c'est bon. <rire> Un point pour Ketchup. À toi. Et... Non, attends, Nicolas, t'es pas... Et voilà qui concluait la deuxième manche. On refait tout de suite un point sur les scores. Nous avons l'équipe Mayo qui est toujours en tête et c'est très serré. On passe à la troisième manche du jeu avec l'addition. Dernière manche du jeu avec avant le burger de la mort avec l'addition. On garde les buzzers, cette manche est aussi basée sur la rapidité. On va vous donner un thème. Ensuite, on va vous soumettre des propositions. À vous de nous donner la bonne réponse en rapport avec le thème. La première personne à de donne sa réponse. Si la réponse est bonne, 3 miams pour son équipe. Si la réponse est mauvaise, les trois miams vont à l'équipe adverse. Ça va le faire. Attention, ça peut aller très très vite du côté des points. Trois miams à chaque fois. Le thème est. La réponse à une barbe. Non, non, non. Oh merde. Première proposition. <rire> Mathieu Napoli. Elles sortent... Non, <rire> Elles sortent de leur grotte pour donner des conférences à l'affût. Ah. à barbe Anaïs. Alors? Tu peux parler dans le micro, s'il vous plaît. Anaïs et Harmonie euh, C'est ah. presque ça. C'était Anaïs et Hortense. Hortense. Effectivement, donc les trois points vont à l'équipe maillot. Je suis désolé. Ouais ah, il faut être précis, hein, c'est un jeu de rapidité, mais aussi de précision. Tu joues secrètement euh, pour notre équipe Je joue pour la pharyngite, ok Laisse-moi tranquille. Intitulé suivant, il a un marteau. Mathieu. Ouais, vas-y. Thor. Bravo C'est 25 points ou c'est combien de points C'est 3 points. C'est 3 points. Non mais il euh, euh, y, y a une fin ou il n'y a pas de fin C'est juste pour savoir. Il y a une fin bientôt. Il y a une fin, t'en fais pas. Ah, okay. <rire> T'as besoin d'aller. Ah, Ton calvaire est bientôt terminé. T'as un truc à faire ah, Ouais, ouais, ouais. Okay. T'es gagné en double fil peut-être, non, non Non, non. T'as une tarte au four On enchaîne. Il est bien connu pour ses conférences sur Elasticsearch. Ah, ah, ah, ah, ah. Damien Alexandre. Ah, Alexandre. Évidemment, 3 points pour l'équipe Ketchup. Ah, ouais, ouais. Alors si là, pas ah, <rire> Il distribue des cadeaux. C'est Maillot. Le Père Noël. Bravo. <rire> C'est une île des Caraïbes. C'est une île des Caraïbes. La Barbade, pour l'équipe Ketchup. Ça se mange. Ketchup Papa. Bravo Oh, oh c'est chaud, là Ça va très très vite, attention. C'est eux, et ils sont bleus, vert, rose et jaune. Ah, ah, ah. Les barbapapas. Les à papa ouais. C'est un poisson. Le barbu. Bravo, le barbu <rires> Il est fini ce jeu-là, regarde, c'est fini le temps. Oui, oui, ouais, tout à fait, t'inquiète pas. Mec, fait arme Ça arme va arme bien arme se passer. Pas. C'est de sortie tous les étés. C'est de, les... de sortie tous les étés. Barbecue Bravo le Barbecue wow Exactement, 3ème pour l'équipe Mayo. C'est un pirate tout à fait Barbe noire barbe, barbe, 3 points pour Ketchup barbe, barbe, barbe, barbe Attention on pour la dernière Sa vie en plastique est fantastique ah, Et Ketchup Barbie bien sûr euh, oh, Donc c'est la fin de cette addition, on fait le point sur les oh, scores Et c'est Ketchup Regardez qui mène et qui a accès au burger de la mort. Donc bravo Cyril, tu pars non, en non, finale. Non, ah salut, non ça va. Tu vas partir en finale pour oh, tester oui. le bah, contre toi-même. C'est ah, surtout ça. Pour le grand burger de la mort. <rire> mort. mort. Euh, bah, Désolée Sofia, euh, pour toi c'est un pot de ketchup et un pot de maillot <rire> Je suis très heureuse. Oh, oh, on aura aussi Merci à vous pour votre participation. Vous pouvez rester sur scène pour l'instant. Cyril, est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît, et venir avec moi au milieu de la scène Nous allons passer au burger de la mort, l'épreuve ultime. Non, c'est fini de rigoler, là. Tu fais le rigolo depuis tout à l'heure, je te... je te vois. Regarde la lumière du tunnel, Je vais te poser dix questions à la suite. Tu n'as pas le droit de me répondre avant la fin des dix questions. À la fin des dix questions, tu dois me donner tes dix réponses dans l'ordre. Si tu me donnes 5 réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort, c'est-à-dire les roues avant du Jeep Renegade. <rire> si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre tu remportes le grand burger de la mort, c'est-à-dire le Jeep Renegade, avec le plein d'essence. Oh oh oh oh grand prince, la FUP, quoi hein Est-ce que tu es prêt Non. On va demander à tout le monde de bien faire silence sur la fin, de laisser se concentrer. Combien y a-t-il de lettres dans l'acronyme AFUP Quelle est ta fonction PHP favorite c'était quoi ta conférence préférée aujourd'hui quel est le prénom de Rasmus Lerdorf si je prends l'âge de PHP que je lui rajoute le nombre de versions et que je lui enlève le nombre de forums PHP en présentiel quel nombre est-ce que j'obtiens J'irai pas vérifier. Franchement, elle n'est pas super, cette édition du forum PHP. C'est quoi déjà le nom de l'opérateur de résolution de portée en hébreu chez PHP J'irai pas vérifier non plus. Euh, Cyril, ta cotisation à FUP, elle est à jour quelle est l'antenne AFUP la plus proche de chez moi? <rire> <rire> Pendant ce jeu, tu as préféré moi ou Xavier? Le présentateur. Quand tu es prêt, on t'écoute. 4 <rire> euh, <coughs> Eval bien sûr. Euh... Ben, je crois que c'est déjà mort. Euh... Euh, Rasmus. Et non. Euh... Et non. C'était d'abord ta conférence préférée aujourd'hui. Ah, Rina. Est ah, <rire> bah, Rasmus, il n'est pas en conf. Il n'est pas chez nous. Non, c'est bah, l'édition d'il y a 6 ans, c'est pour ça. C'est ça. Ta... <rire> Forum PHP 2017. Donc euh, désolé, euh, tu n'as pas gagné le grand-père de la rois. main, mais on a quand même un Jeep Renegade pour toi deux poches oh <rires> Je suis tellement content, tellement formidable. <rires> Bravo et merci pour ta participation. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Fond, merci à nos vice miam, grand miam.